Bonjour. Le titre de cette vidéo a pu vous surprendre. Car l'ostéopathie, qui est une discipline de santé manuelle, est connue pour résoudre les problèmes fonctionnels et non pour traiter les problèmes vitaux. Et pourtant, c'est bien le palpé ostéopathique qui, à deux reprises et à dix ans d'intervalle, m'a permis de dépister deux cancers particulièrement agressifs de l'oropharynx et plus précisément de la base de la langue et du bord. Si je peux vous parler aujourd'hui d'une voix quasiment normale, c'est bien grâce à la précocité du diagnostic différentiel qui a pu établir ma palpation digitale d'ostéopathe expérimentée et qui m'a permis de distinguer une lésion bénigne d'une lésion grave. Cette capacité à la palpation digitale fine est commune à tous les ostéopathes sérieusement et longuement formés aux techniques ostéopathiques myofaciales crâniennes qui sont intégrées dans les études d'ostéopathie. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, voici en deux mots les moments forts où mon existence a failli basculer, et où heureusement elle a basculé dans le bon sens. Il y a 11 ans, c'est un matin en me rasant que je découvre sous le menton une petite boule, en apparence anodine, totalement indolore, et donc a priori pas inquiétante. Trois semaines avant, j'avais été renversé par une moto dans un passage coûté. J'avais pensé à l'instant à un possible hématome. Mais, à la différence d'une lésion bénigne, cette boule de la grosseur d'un petit poids n'était pas mobile, mais semblait accroché au tissu sous-jacent. J'en ai parlé à mon, à mon médecin traitant qui m'examina et qui ne trouva aucun signe inquiétant. Par précaution, je consultais un second médecin réputé pour son diagnostic clinique et qui ne me connaissait pas. Pour lui également, pas de signe grave. Je vis ensuite mon dentiste pour éliminer une cause dentaire maître, donc se granulome. Pas de motif de s'inquiéter. Pourtant, la lésion, non seulement ne disparaissait pas, mais semblait durcir sans toutefois augmenter rapidement de volume. Ce qui m'obsédait, c'était la fixité de la lésion et surtout le souvenir que mon père était décédé à 63 ans d'un cancer non diagnostiqué de l'intestin ou diagnostiqué tardivement, c'est-à-dire trois mois avant ce décès. Et ceci, malgré des signes évidents mais trompeurs, installés depuis deux ans à type d'hémorragie attribuée à tort une maladie hémorraine qui était connue et traitée depuis des années. J'ai donc demandé à mon médecin de me faire passer un premier examen échographique de dépistage. Le diagnostic du radiologue sur le média, il s'agit de ganglions, mais l'image est anormal il faut procéder à une biopsie de dépistage. Je prends donc rendez-vous en urgence avec un chirurgien ORL pour effectuer un prélèvement sous anesthésie générale qui fut aussitôt analysé. Le diagnostic fut sans concession. Carcinome épidermoïde basilingal métastasé au ganglion du cou a opéré d'urgence car très invasif et très agressif. Les sites de l'opération furent lourdes avec trachéotomie et curage de toutes les zones atteintes ou douteuses, mais j'étais en vie et il me tardait de reprendre ma pratique, revoir mes patients. J'avais échappé au pire et conservé mes organes essentiels grâce à la précocité des soins et surtout au dépistage du ganglion suspect qui était l'émissaire de la lésion primaire qui elle était profonde, qui évolue en silence et sans les signes habituels tels que la douleur, la gêne à la déglutition ou une toux anormale. Il m'a fallu 7 mois de récupération laborieuse pour retrouver une déglutition acceptable, une élocution audible et la mobilité des mâchoires, du cou et des épaules avant de reprendre mon activité d'ostéopathe, posturologue auprès de mes patients. Pendant 10 ans, j'ai continué mon activité de praticien continuer à faire des formations, à dispenser des formations et à écrire des livres. tout en me faisant suivre deux fois par an, par précaution, au centre de cancérologie de ma région et par mon chirurgien ORL. Je suis, au bout de dix ans, déclaré guéri. Je restais néanmoins prudent en respectant les règles et les consignes d'hygiène de vie que je donne dans ma vidéo « Dites non au cancer ». Début avril 2021, ma cicatrice, au niveau de la langue, commença à me gêner, à me tirailler comme une rétraction. Apparut ce que je pensais être un nafte en regard d'une dent devenue coupante. Mon dentiste me lima les dents pour supprimer cette cause mécanique d'irritation qui est apparemment la cause du problème. Fin avril, je revis mon chirurgien ORL pour ma consultation de contrôle qui ne décela rien d'excritant, nécessitant une intervention. Mais la douleur persistait et mon médecin traitant me conseilla un traitement. Mais malgré les traitements, l'afte résistait. Ma papation me permit de suivre euh, l'évolution de mon problème et de douter une fois de plus du caractère bénin de cette lésion qui cette fois-ci devenait douloureuse à la pression et qui, comme la lésion que j'avais déplacée il y a 11 ans, était accrochée au tissu sous-jacent. Un dimanche, la douleur était telle qu'elle me conduisait aux urgences où, une fois encore, rien de grave ne fut décelé, mais où l'urgentisme me néanmoins de revoir mon chirurgien en RL. Celui-ci étant en congé, je consultai en urgence le RL de garde, qui, après m'avoir examiné, programma une biopsie pour, pour le lendemain matin. Il faut croire que ses doutes étaient euh, sérieux. Le laboratoire diagnostiqua un carcinome sarcomatoïde très agressif et expansif, nécessitant une opération d'urgence. Je suis opéré le 5 juillet, profitant de mes, mes vacances pour récupérer. Fin août 2021, je repris mon activité sans que mes patients ne s'aperçoivent de rien. Hormis un léger zozotement, j'arrivais à parler quasi normalement. Par précaution, j'ai passé un PET scan pour dépister d'autres éventuelles euh, lésions organiques. Rien à signaler, aucune image suspecte n'a été d'occuper. Ouf, Dieu merci. J'avais une fois de plus surmonté cette maladie redoutable, sans trop de dégâts collatéraux, grâce à un dépistage précoce et encore une fois, grâce à la palpation ostéopathique qui m'a permis de gagner du temps et de bénéficier en urgence d'une chirurgie curative complète avant l'expansion et métastase de la lésion initiale. Je dis et je redis merci à mes maîtres en ostéopathie qui ont éduqué ma palpation fine au niveau des fascias et au niveau crânien et grâce à laquelle j'ai pu prendre, dès leur début, deux cancers qui, en doublant de volume tous les deux mois et en se métastasant à 16 ans, ne m'auraient laissé que peu de chances de survie dans de bonnes conditions. Je souhaite que mon exemple puisse sauver des vies, même si elles ne sauve qu'une vie, ce sera déjà merveilleux, en incitant toute personne qui suspecte une lésion anormale, surtout dans des régions non visibles ou peu visibles, à consulter et à insister pour que des examens complémentaires soient effectués sans attendre. En matière de cancer, la précocité du dépistage et des soins est capitale, quel que soit le type de cancer. Toute grosseur, tout saignement, tout gêne, toute, tout anormal doit alerter et inciter à consulter sans retard sur médecin, pour vous diriger ensuite vers le spécialiste le plus indiqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des commentaires, visionnez ma vidéo « Dites-nous cancer ». Et si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et surtout cliquez sur « notification pour être informé de mes nouvelles vidéos « Santé naturelle ». Vous pouvez aussi aller sur mon site naturmania.fr et naturmania.com où vous trouverez des dossiers, des fiches santé naturelle sur tous les sujets qui vous intéressent. A très bientôt